Bonjour, Sandra Caroline de chez Solutions Concept Fabrication, créateur de kiosques et décors. On va voir aujourd'hui l'art de s'exposer. Lors d'une exposition, vous devez répondre à une stratégie pour vous démarquer parce que vous avez un objectif commercial, un objectif de communication, ou alors, vous devez promouvoir une nouveauté. La réalité rencontrée en 2013 à Montréal. Est-ce que ça vous donne envie d'aller à une exposition comme celle-ci Voici un concept design. Pourquoi être design Parce qu'une exposition a une mission. C'est quoi l'objectif d'un kiosque Attirer votre visiteur. Quand je dis votre visiteur, attirer les visiteurs. Habiller votre événement. Pour impressionner, offrez une image unique de votre entreprise. Vous méritez bien cela. En deux mots, démarquez-vous pour créer un impact et pour créer l'effet « waouh. L'effet wow. « waouh. Les grandes marques ont une identité visuelle. Elles communiquent sur un nom de produit. Elles communiquent sur leur nom de compagnie. EDF, c'est Hydro-Québec. Donc, vous voyez que tout le monde a besoin de ses services, tout le monde pratiquement utilise ses services, et pourtant le nom de la compagnie est tout de même indiqué sur le kiosque. Au jour d'aujourd'hui, l'exposition est uniformisée. Oui, d'accord, le budget doit être en phase avec vos objectifs, mais oui et non, il n'y a aucune créativité à l'heure actuelle dans les expositions. Toutes les entreprises ont le même kiosque standard, le stand portable, le stand déroulant, le stand parapluie, le stand totem. C'est seule l'image imprimée sur le stand qui change. Et encore, il faut avoir le nez dessus. Constatez par vous-même, vous avez sur l'image un kiosque design et de l'autre côté différentes compagnies avec différents budgets et pourtant elles ont toutes le même kiosque. Il y a une innovation pour les PME, vous méritez bien cela. Le kiosque doit être un décor unique à votre image. Sans limite de créativité. Bien sûr, facile à transporter. Il faut absolument que vous ayez un effet waouh pour vos visiteurs. Maximisez votre visuel. On va vous aider à étudier un concept. Mais également, vous allez avoir l'effet waouh pour pouvoir accueillir vos visiteurs. Un autre type de concept et un kiosque réalisé pour un effet « waouh ». C'est la première chose que les gens nous disent lorsqu'ils entrent dans une exposition. Wow, « Waouh, quel kiosque Waouh, c'est différent !» Les produits varient d'une compagnie à l'autre. Certains ont besoin peut-être d'un photobooth comme ce client. Alors on conçoit, on réalise. Mais finalement, l'effet wow « waouh » est pour le client. Une autre fabrication une cloison imprimée Une cloison projetée Peu importe, l'effet wow « waouh » a été réalisé pour la vitrine de ce client. Du concept à la réalisation, pensez à un kiosque d'exception www.solutionconceptfabrication.ca. ou joignez-nous au 514 935 0777 au plaisir de collaborer sur vos projets.